Torgast, la tour des années. Dans Torghast, il y a beaucoup de trucs à savoir. Beaucoup de petites subtilités, des trucs qui sont beaucoup plus simples. Et grosso modo, on m'a pas mal remonté que c'était la galère. C'était la galère de le faire en solo niveau 3. C'était la galère de le faire en groupe. Du coup, je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo qui va reprendre thématique par thématique l'ensemble des astuces de Torghast. Alors, des fois, on va enfoncer de la porte ouverte. Ça sera des trucs évidents. D'autres trucs qui le sont peut-être pas autant que ça. Et il y a moyen que dans cette vidéo, tu apprennes au moins une chose sur Torghast qui te permettra de t'améliorer et de réussir à défoncer la tour de données, c'est parti Bon déjà dans un premier temps, il y a un truc qui est très important dans Targast, et encore plus si tu le fais en solitaire, c'est d'utiliser pleinement le toolkit de ta classe. C'est-à-dire qu'au niveau de ta classe, tu as des interruptions, tu as des stuns, tu as des effets de contrôle, de peur, d'assommer, ce genre de trucs. C'est vraiment important de les utiliser tes contrôles, mais aussi d'utiliser les mitigations de dégâts. Donc d'utiliser tes cooldowns défensifs quand tu peux plus contrôler les compagnie, de façon à utiliser pleinement ta classe et c'est pas juste un DPS check. Dans les débuts d'extension, les jours sont courts, au début on a pas de stuff, donc n'hésite pas à attendre le moment propice dans la semaine. Tu as toute une semaine pour faire tes runs de Torghast, potentiellement les faire cash, c'est pas forcément le moyen plus approprié. Par exemple, à l'ouverture de la semaine mythique, du raid et compagnie, ça sera sûrement beaucoup plus sexy d'aller faire le palier 6 de Torgast une fois que tu auras déjà eu le temps de te stuffer en Mythique Plus et en raid héroïque. Tu as également accès à pas mal d'améliorations permanentes de tourments que tu peux avoir dans l'antre, en faisant les quêtes journalières, en tirant les rares, les élites. Et la grosse astuce de cette vidéo, c'est que ces améliorations sont partagées sur tout le compte. Donc à partir du moment où tu en débloques une, par exemple, sur ton personnage principal, elle sera sur tes personnages secondaires. Et vice-versa, du coup, tu peux par exemple dire, tiens, mon personnage secondaire, il va acheter les améliorations de tourments, ce qui me permet de garder des stigies pour mon main pour acheter des trucs sexy, comme de me rajouter une gemme, par exemple. Prendre les bons talents, alors ça c'est super super super important, il faut bien prendre le temps de choisir les talents en fonction de si tu es en solo, si tu es en groupe et quels sont les talents qui fonctionnent le mieux. N'hésite pas à aller checker la liste des pouvoirs d'anima, c'est accessible sur internet de façon très simple, et à prendre également des talents qui synergisent bien avec. Je vais te donner un exemple très simple, en voleur, prendre feinte, c'est vraiment cool parce que tu as plein de pouvoirs d'anima qui vont bien synergiser avec ce talent. Et Torga c'est une aventure qui se consomme en solitaire mais également en groupe. Donc tu peux très bien si par exemple tu galères ou si tu as envie de le faire avec des amis qui jouent heal, qui jouent tank, qui te faire 2 DPS, un tank, un healer et aller complètement tout démonter dans la tour. A savoir que les pourcentages de points de vie et les dégâts des monstres dépendent du nombre de joueurs dans le groupe mais également du rôle des personnes dans le groupe. Donc ils n'auront pas le même nombre de points de vie et le même nombre de dégâts si par exemple tu as tagué avec un DPS ou si tu attaques avec un healer ou si tu attaques tagué avec un tank. Les vestiges d'âme. Ça, c'est une partie importante de Torghast. T'as des petits fantômes qu'il faut libérer. Il y en a certains qui vont te proposer un choix de soit libérer leur âme, soit les consommer. Quand tu les consommes, ça va te donner un buff qui dure pendant 3 minutes, point barre. Mais c'est un bon buff. Et sinon, quand tu les libères, tu vas gagner 1% de ta stade primaire. Donc, ça, c'est très important dans Torghast. Globalement, tu vas prendre le temps de faire tout le tour de tout ce qui existe, péter les jarres, libérer les fantômes, etc. Histoire de collecter, entre autres, un maximum de vestiges d'âme. Ce qui te permettra également de choper un maximum de fantasmes histoire de pouvoir acheter, ce qui te fait plaisir aux marchands. Et on va arriver tout de suite à la rubrique de qu'est-ce qu'il faut choisir. Alors là, c'est probablement la partie la plus importante de la vidéo, donc je te conseille de bien écouter quel choix faire au niveau des pouvoirs d'anima. Il y a vraiment plein plein de choix. Grosso modo, je pense qu'il y a deux axes qui sont vraiment très très importants. Le premier qui est sous-estimé, la survie, c'est ce qu'il y a le plus important la seule limite de Torgast, c'est ton nombre de morts, voilà, c'est ta seule limite tu as 30 ans si tu as besoin mais tu n'as pas de limite de temps, donc forcément le DPS n'est pas aussi important que la survie, la survie c'est vraiment très important, et là par exemple tu peux le voir sur ce petit clip, là j'ai le choix par exemple en voleur d'avoir un talent qui me permet d'augmenter de, de 3 secondes la durée de mes CD défensifs, en gros ma d'ombre va durer 8 secondes au lieu de 5 secondes ma feinte va durer 8 secondes au lieu de 5 secondes, imagine si je l'ai deux fois ma feinte dure 11 secondes, mon évasion également on va gagner la même durée les CD défensifs du voleur sont incroyables et donc utiliser ces pouvoirs d'animal là ça va vraiment faire une différence monstrueuse l'autre truc ce qui est important c'est la synergie faut prendre en fonction de ce que tu as déjà qui t'a été proposé parce qu'il y a des synergies qui sont super intéressantes au niveau des pouvoirs t'as plein de classes, où les pouvoirs combattent extrêmement bien entre eux, et du coup avoir une synergie très forte dessus, ça va faire la différence. Et ça aussi c'est vachement important, on est dans l'utilisation du toolkit il faut connaître les techniques des monstres et du coup savoir euh, qu'est-ce qui est important par exemple tu as sûrement vu les monstres qui te font boule de feu boule de feu, boule de feu, si tu ne le kick pas, il va faire de plus en plus vite des boules de feu donc ça par exemple tu sais que tu as un kick à prendre et qui est très important, sinon il va te démolir il y a plein de monstres qui ont leur propres petites stratégies qui sont plus ou moins similaires, que tu vas rencontrer plusieurs fois dans Torghast, comme par exemple celui qui fait OE devant lui, à y a la Morte -Kaiser qui cherche pendant 30 ans, ouais, là il y en a plein, donc grosso modo, prendre le temps d'aller dire un petit peu quels sont leurs buffs quelles sont leurs compétences et regarder un petit peu ce qu'ils font ça va vraiment te donner un edge tu, encore une fois, tu as le temps, donc profite un maximum de Torghast chaque aile de Torghast vient avec sa difficulté et son propre debuff. Par exemple, dans ce clip-là, c'était les assassins qui te popent derrière quand t'es hors combat. Le truc relou par excellence. Ouais, si toi non plus tu les aimes pas, hésite pas à le dire en commentaire parce que franchement, c'est vraiment la merde ces assassins. En tout cas, suivant l'aile dans laquelle t'es, tu vas avoir un debuff propre à l'étage. Potentiellement, ça va être tu vas perdre des points de vie chaque seconde, t'as un risque que les assassins viennent, etc. Ça dépend vraiment de chaque aile, il y a 7 ailes différentes dans Torghast donc prends bien le temps de regarder le petit debuff qui t'est posé ça va augmenter au fur et à mesure des étages que tu te prends donc ça va être de plus en plus fort donc souvent à l'étage 1 c'est pas très gênant mais au dernier étage il faut quand même bien tourner autour du debuff que tu peux avoir au niveau de ton aile les élites de Torghast sont vraiment à ne pas sous-estimer, ils vont avoir un buff qui fait que toutes les X secondes, ils deviennent de plus en plus forts, comme là tu peux le voir au niveau de ce clip, je vous montre un petit peu avec la souris, mais en gros ils vont augmenter leurs dégâts, leur vitesse et surtout une fois qu'ils atteignent 10 stacks, donc 100% de dégâts, 100% de vitesse, ils deviennent incontrôlables, impossible de stun, impossible de les fire, impossible de les saper, impossible de les pièges, impossible de les ralentir, impossible de les taunt, ils deviennent vraiment vraiment forts, et ils lâchent vraiment pas, donc il faut les tuer quand même relativement rapidement, il faut prendre un bon focus, dessus faut bien tourner autour de cette mécanique sinon ça peut vite devenir la grosse galère et de la même façon on en revient à lire tout ce qui se passe devant toi tu as également des monstres qui appliquent des debuffs donc potentiellement il faut tourner autour te mettre à distance du monstre qui retire ta hâte ou tuer simplement le monstre qui retire ta hâte parce que c'est un gros méchant Grosso modo, prends bien le temps de lire les monstres, tout est affiché directement sur le jeu, ils ont des petits buffs, plus tu seras renseigné, plus tu seras efficace. Et celle-là, elle est pas forcément évidente non plus, les zones de bouclier, comme tu peux le voir ici avant le boss de fin, te permettent de changer tes talents sans souci. Donc tu peux passer purement en talent mono et aller démonter la tête du boss, vraiment n'hésite pas à changer tes talents à ce moment-là. Maintenant que t'as changé tes talents, que t'es prêt pour du mono-cible, si une marchande a à un moment proposé une fiole rouge. J'espère que tu t'as sauté dessus, 30% de dégâts en plus en combat, tu peux l'utiliser qu'une fois que tu engages le boss, mais 30% c'est monstrueux, ça peut faire une grosse différence. Ne pas hésiter à utiliser cette fiole, tes propres potions, la potion qui te donne, les trucs Kyrian, si par exemple tu es Kyrian, et grosso modo, il y a également une très bonne astuce, c'est simplement d'aller lire la strat en ligne. Le boss a des attaques données, un pattern donné, il y a des trucs qui sont importants à cut, d'autres qui le seront moins, potentiellement des positionnements à faire, potentiellement des compétences défensives, que le boss peut avoir Si tu vas te renseigner en ligne Il y a les strats de tous les boss Et donc tu vas pouvoir aller tuer beaucoup plus facilement Le boss de fin en question Potentiellement c'est juste que du coup Tu n'es pas au courant de la strat si tu galères dessus D'ailleurs, de la même façon, il euh, y a un système de stack sur les boss, il y a un système de buff, potentiellement, que tu peux lui retirer. Et surtout, ils peuvent être contrôles, comme tu peux le voir avec mon voleur, je peux le stun pendant 10 secondes à l'open, et ensuite seulement mettre mes CD défensifs. C'est extrêmement fort, le fait de pouvoir contrôler les boss de fin. On peut les stun à l'infini, vraiment, utilise-le, use et abusant. en utilise de ton pet, les détournements et compagnie, etc. aussi, ça aide vraiment énormément. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo, donc comme tu as pu le voir, vraiment, prends ton temps, la seule limite, ce sont les morts, bien choisir la survie, bien attendre tes cooldowns, potentiellement, avant d'attaquer des gros tas de monstres, bien les cherry picks aussi, potentiellement, ils sont pas tous liés, donc tu peux aller péter un petit pack à gauche, un petit pack à droite ou sinon, simplement, tu me dis là où tu as le plus de difficultés en commentaire, et je vais voir pour essayer de te répondre. Et Également, n'hésite pas à répondre aux commentaires des autres si tu as la réponse pour aider les personnes qui ont des soucis. Donc, en tout cas, n'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu en as pensé, tout ce que tu en penses. Prends super bien soin de toi. On se revoit sur plein de nouvelles vidéos très très vite.